Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Trio, et surtout euh, de Python et de l'asynchrone, et de comment Trio va être capable de peut-être euh, vous aider à moins souffrir en termes d'asynchrone. Euh, du coup, l'asynchrone dans Python, c'est vraiment un sujet qui est très ancien, puis ça remonte à Twisted euh, il y a maintenant euh, plus de 15 ans. Euh, mais ça a vraiment eu un gros boom euh, ces dernières années, avec l'arrivée de asyncio et surtout du mot-clé euh, Async et Await. Euh, la question c'est surtout euh, à quel point Async et Await a changé nos vies et pour ça on pourrait regarder un petit peu dans le passé comment est-ce qu'on faisait de la programmation asynchrone avant. Donc là j'ai un exemple qu'on ne fait plus du tout en Python, donc j'ai dû même prendre un autre langage pour donner quelque chose qu'on peut encore voir quelquefois dans du code. Donc là l'idée c'est de se dire on utilise uniquement des callbacks, donc c'est vraiment l'outil le plus basique qu'on ait à notre disponibilité. Le code est assez difficile à lire. Quand on veut gérer des erreurs, il faut tout gérer soi-même. Si on commence à lancer une exception, elle va se retrouver dans l'event loop et pas dans, euh, par exemple, la, la callback qui a appelé notre callback ou quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment euh, très compliqué de programmer de cette façon-là. Donc au bout de quelques temps, les gens ont commencé à créer un nouveau concept, qui est euh, les Promises. Donc En a 5 on appelle ça des futurs, en Twisted, on appelle ça des diffères, mais grosso modo, c'est toujours la même idée. Donc on va créer un objet qui va représenter l'état de notre callback, et comme ça, ça va être beaucoup plus simple de chaîner les, les callbacks les unes après les autres, pour pouvoir gérer les erreurs, dire on va lancer cette callback-là si jamais la première callback a réussi ou non, ou annuler des callbacks en avance de phase. C'est bien, mais au final, c'est toujours des callbacks avec beaucoup de syntaxe et d'amélioration autour, donc on a toujours le même problème, qui est qu'une euh, callback n'est jamais connectée à son parent. Si jamais on commence à lancer un debugger là-dessus, euh, on n'arrivera vraiment pas très loin. Et euh, donc au final, c'est toujours assez douloureux. Donc c'est là où, bien sûr, il y a AsyncAwait qui est introduit. Donc là, on peut voir que le code est beaucoup plus lisible et beaucoup plus sympa. Je pense qu'on peut même encore un tout petit peu l'améliorer en faisant ça. Et euh, du coup, voilà. Donc là, on est vraiment, on fait de la syncaio, on utilise Await. Donc on a maintenant ce concept de fonction asynchrone qui fonctionne... Quasiment comme les fonctions synchrones. La seule chose qu'on a en plus, c'est de pouvoir utiliser le mot-clé await là où on veut pour pouvoir mettre la fonction en pause. Euh, la gestion des erreurs, c'est exactement comme dans les fonctions euh, synchrones avec des exceptions. Donc tout a l'air parfait. Alors, est-ce que c'est parfait bah Non, évidemment. Il euh, y a encore quelques petits trucs qui posent problème. Donc là, par exemple, j'ai un exemple. Euh, c'est un truc assez classique. On va avoir un serveur, donc là qui est la fonction scheduler. Ah. Méchant de moi, pardon. Euh, voilà, donc euh, je disais, on, a donc, euh, on va lancer un serveur qui va tourner euh, continuellement. Ce serveur-là, euh, de temps en temps, il va euh, scheduler un travail. Et le problème de ce travail-là, c'est qu'il bah, y a un problème dans le travail, donc ça fait une exception. Donc si on regarde ce que ça donne, ça... Hop. pardon. J'ai le code ici, tac, c'est euh, le même que ce que je vous ai présenté. Je lance ça, donc il y a le premier job qui arrive, et là... Bah, C'est assez bizarre ce qui se passe. Si jamais on est habitué que à faire de la programmation synchrone, euh, vu qu'on avait une exception dans le code et que cette exception est catchée nulle part, bah, ça devrait remonter jusqu'au jusqu début de notre programme, notre programme explose et fin de l'histoire. Alors que là, pas du tout, on se retrouve avec euh, la stack trace qui est printée sur out et notre programme qui continue à tourner. C'est bizarre. Et euh, si on regarde un petit peu euh, les exceptions, on va voir qu'on va nous parler de la fonction do something qui raise l'exception, on va nous parler de worker qui était la fonction parent qui a appelé do something, mais on ne va pas plus haut. Donc si on regarde un petit peu euh, le code qu'on avait à la base, en fait on se rend bien compte que le problème vient de cet endroit-là, c'est-à-dire ici on va créer une coroutine, une nouvelle coroutine qui va être séparée de celle-là, et cette nouvelle coroutine a vie sa vie dans son coin, et euh, elle n'est plus du tout connectée à la, à la première coroutine. Donc si cette coroutine a un problème, là, le problème remonte dans l'event loop. Et euh, l'event loop, il se retrouve comme une poule avec un, avec un cure-dent. Euh, Qu'est-ce qu'il va faire avec cette exception ben, Soit il arrête tout, soit euh, il fait ce qu'il y a de moins mauvais à faire, c'est-à-dire il affiche euh, l'exception et puis euh, il continue en, en priant pour que ce n'était pas quelque chose de trop grave. Euh, un autre exemple qu'on pourrait prendre, c'est ça. Donc là, euh, c'est une fonction, euh, grosso modo, on joue à la roulette russe, mais euh, de manière récursive. Donc l'idée, c'est euh, on va lancer euh, donc euh, notre fonction euh, roulette russe. Là-dedans, on va voir si on a de la chance ou pas. Si on n'a pas de chance, bon, bah, on lance une exception. Si on a de la chance, ce qu'on fait, c'est qu'on va lancer deux nouvelles coroutines. Et on va utiliser AsyncIOGather, qui est euh, une fonction qui va permettre en fait d'attendre que ces deux coroutines aient fini de travailler avant de continuer notre coroutine initiale. Donc fini de travailler, ça veut dire euh, si jamais euh, une des deux coroutines euh, a un problème et lance une exception, l'autre coroutine va être annulée, et l'exception va être relancée par asyncio.gather dans la coroutine parente. Donc si on essaie de lancer ça, j'ai le code ici, hop, voilà, donc là, je le lance. Ça sent pas bon, hein. je ne sais pas si vous voyez, mais euh... il se passe un truc bizarre. Donc si je l'arrête un petit peu plus vite... Hop Qu'est-ce qu'on voit euh, Est-ce que je peux scroller un petit peu Voilà. Donc là, ce qu'on voit, c'est que on, y a, on commence à jouer à notre roulette russe. Bon, il se passe des choses, il se passe des choses. À un moment, tac, on n'a pas de chance. Donc il y a l'exception qui est lancée l'exception est récupérée, et ici, on se retrouve dans notre fonction main. C'était euh, l'endroit qui était ici, où on est juste en train d'attendre un petit peu à la fin. Et au moment où on attend un peu à la fin, ce qui se passe, bah, c'est qu'il y a d'autres coroutines qui ont l'air de se faire lancer, de se faire scaluler, et le truc devient complètement fou, il en lance partout. Donc il y a vraiment quelque chose qui ne marche pas. Quoi. Si on regarde un petit peu comment euh, fonctionne notre système au niveau des coroutines. Euh, on commence avec juste notre coroutine principale. Celle-là, on va imaginer qu'elle essaie de jouer à la roulette russe, elle et, et gagne. Donc elle va lancer deux nouvelles euh, coroutines filles. Celles-ci vont elles-mêmes euh, gagner. Donc on va se retrouver dans cette situation-là. Euh, maintenant, si on regarde euh, comment fonctionnent euh, les gazers, ils vont fonctionner de cette façon-là. C'est-à-dire qu'on a la coroutine main qui attend euh, la coroutine 1 et 2, grâce à gazeur et euh, la coroutine 1 qui attend 1 et 1-2, et 2 qui attend 2-1 2-2. Ok, tout va bien. Jusqu'à ce qu'évidemment, il y ait une exception qui arrive. Donc cette exception, elle va être récupérée par euh, la, le gazeur de la coroutine par an, c'est-à-dire ici. Ce gazeur-là va annuler la coroutine de 1 et va faire remonter l'exception. Donc on va remonter à nouveau, on va jouer à nouveau à, à ce petit jeu avec euh, le gazeur qui est dans la coroutine main, qui va annuler cette exception-là aussi. Et c'est là où, effectivement, on se retrouve avec un problème, puisque notre exception ne remonte plus puisqu'elle se retrouve dans le main et qu'on a mis un... Un try except. Par contre, on se retrouve avec ces deux coroutines qui étaient surveillées par un gazeur qui était dans une coroutine qui vient d'être tuée. Donc, du coup, ces deux coroutines-là, elles sont totalement libres de, bah, de continuer leur travail qui consistait à démarrer des coroutines. Et donc, on se, on se retrouve dans une situation où on lit des coroutines. Voilà. Donc, du coup, à partir de là, on peut se rendre compte que euh, la programmation asynchrone, c'est toujours pas parfait. Et euh, donc, il y a quelques petits trucs qu'on aimerait bien améliorer. Donc, euh, notamment, ce qu'on voudrait, c'est euh, à partir d'une coroutine, on soit capable de lire toute la stack trace pour voir euh, d'où vient cette coroutine, qui est son parent, comment elle a été créée, pour pouvoir remonter jusqu'au main. De la même façon, quand il y a une exception qui commence à, à être relevée, il faut qu'elle puisse remonter jusqu'au main si elle n'est pas catchée. Et encore un autre truc qu'on aimerait bien pouvoir faire, c'est euh, contrôler facilement la durée de vie d'une coroutine par rapport à ses parents et ses enfants. Donc, par exemple, là, ce qu'on a vu, quand on a un parent qui est arrêté, on aimerait que euh, facilement pouvoir dire euh, « je veux que les enfants soient aussi arrêtés ». Euh, donc évidemment, c'est à ce moment-là où je vais vous vendre euh, la, la révolution euh, de, ma, de ma conférence, qui est donc du coup euh, Trio. Donc, euh, la personne qu'on voit là, c'est le créateur du, du framework, il s'appelle Nathaniel Smith. Et euh, lui, il s'est dit, euh, bon on a euh, ce nouveau mot-clé Async Await qui est super bien, qu'est-ce qui se passerait si jamais on crée un nouveau euh, framework asynchrone qui laisserait tomber euh, tous les concepts archaïques euh, comme euh, les callbacks, euh, les promesses qui se concentrerait juste sur Async Await, et en plus de ça, qui introduirait une, un nouveau jeu de primitive qui permettrait euh, de simplifier comment on parle de, de concepts asynchrones, en gros. Euh, donc c'est comme ça qu'il a fait Trio. Donc Trio, concrètement, l'architecture, c'est trois choses. Donc on a déjà vu euh, Async Await, et il y a deux autres choses qui sont un peu plus exotiques, c'est euh, les nurseries et les scope Donc si on commence par regarder les nurseries, euh, donc là, j'ai fait la, la fonction euh, de la roulette russe version trio. Donc euh, tout ce qui change, c'est juste euh, cette nursery. L'idée, c'est euh, en trio, contrairement à un async on peut pas euh, créer une coroutine comme ça avec asyncio. Il faut forcément qu'on utilise une nursery pour créer une coroutine. Ce que ça veut dire, c'est qu'à euh, chaque fois qu'on a une coroutine, celle-ci est toujours connectée à une nursery. Et euh, le truc qui est très intéressant avec ça, c'est que la nursery, c'est aussi un contexte manager asynchrone. Donc, quand on rentre dans ce context manager, il ne se passe rien. Par contre, quand on en sort, euh, la fonction de sortie va bloquer tant que toutes les coroutines de cette nursery n'ont pas été résolues, n'ont pas fait, euh, terminées. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ce bloc-là va bloquer tant que ce qui est à l'intérieur-là n'est pas terminé. Alors, en quoi est-ce que ça résout notre problème Hop, On s'en fout, ça. Euh, donc, là, j'avais mon, mon arbre de coroutines tel qu'il était dans, dans mon exemple précédent. On a, on a donc, du coup, des nurseries qui maintenant englobe chacune de ces coroutines, donc ça nous donne quelque chose qui a à peu près cette tête-là. Et euh, en fait, en, en trio, il y a un outil qui s'appelle euh, le monitor, qui permet en fait de se connecter à une, un process euh, Python qui fait tourner un programme trio, et de regarder en temps réel euh, quelles sont les coroutines qui existent. Donc si on lance ce monitor sur le programme, on va tomber sur quelque chose qui est comme ça. Et c'est là où on arrive à voir très facilement que maintenant, avec ce concept de nursery, Trio est capable de créer vraiment un, un arbre, un graphe de coroutines, et donc de mettre des hiérarchies entre ces différentes coroutines. Donc à partir de là, si jamais on a une exception comme ça, bah c'est trivial de voir comment est-ce que Trio va être capable de propager l'exception et d'annuler en fait, toutes les coroutines qui sont en dessous de, bah, de la coroutine qui est en train de gérer l'exception actuellement. Et donc on se retrouve dans un cas où on a nettoyé euh, toutes nos coroutines sans aucun problème. L'autre élément dans l'architecture de trio, c'est ce qu'on appelle les cancelscopes. Alors l'idée des cancel scopes, c'est de se dire, on fait de la synchrone, quand on fait de la synchrone, ben, on communique en général avec l'extérieur, l'extérieur c'est grand, il y a plein de problèmes, il y a des serveurs qui crachent, des routeurs qui répondent pas, etc. Et donc du coup, on se retrouve toujours fatalement avec un moment où il faut qu'on mette des timeouts. Et euh, du coup, ce serait pas mal de se dire, j'ai un arbre de coroutine, je veux appliquer une règle, par exemple, sur tout ce morceau d'arbre, je veux pas que ce morceau d'arbre, il tourne plus que, mettons, 0,3 secondes. Donc pour faire ça, en fait, bah, c'est toujours assez simple. En trio, on va créer euh, un autre context manager, qui s'appelle donc un cancel scope, et on va dire, je veux qu'on euh, reste dans ce context manager pour au maximum 0,3 secondes. Et, euh, et comme ça, bah, magiquement, euh, on a dit que tout cet ensemble-là, celui qui était en dessous, euh, maintenant, il, il a un timeout de 0,3 secondes. Euh, et voilà et c'est fini. Et c'est ça qui est génial dans Trio. C'est que la notice de Trio est incroyablement courte, incroyablement concise. Et euh... alors, avant, je disais, ça change de la doc de la 5 mais depuis, elle a été refaite, elle est aussi vachement bien. Donc, euh... ça change d'autres frameworks, d'y <rire> Voilà. Et euh... donc, du coup, on peut peut-être se poser la question, euh, ok, c'est bien là sur le papier, mais euh, qu'est-ce que ça donne dans la vraie vie euh, Du coup, pour faire ça, ce qu'on peut faire, c'est... Euh... Enfin, y a... Il y a un exemple typique qui a été présenté par Nathaniel lors de la dernière PyCon, qui est de se dire euh, « je veux contacter le serveur euh, debian.org ». Donc pour faire ça, il euh, faut que je fasse une résolution DNS, sauf que bien sûr, euh, Internet c'est compliqué, donc quand je fais la résolution DNS, je vais pas me retrouver avec une seule adresse IP, mais avec euh, une foultitude. Et maintenant, bah, laquelle je choisis Donc pour faire ça, euh, la première solution, ce serait la solution naïve, où on dirait bah, « j'essaie la première euh, adresse IP, au bout d'un moment ça time out, j'essaie la deuxième, etc. jusqu'à ce qu'il y en ait une qui marche ». Le problème de ça, c'est que c'est très lent. Donc ensuite, il y a la façon un peu plus violente, où on dit bah, « j'essaie tout en parallèle, et puis le premier qui marche, bah, tant mieux ». Le problème de ça, c'est qu'évidemment, ça ménage pas le réseau. Donc il faut trouver quelque chose qui soit un petit peu entre les deux. Euh, L'idée, c'est justement cet algorithme-là, qui s'appelle Happy Eyebrows. Euh, L'idée, c'est quoi C'est qu'on va commencer avec la première adresse IP, on essaie de, de la lancer. Si au bout d'un moment, euh, ça ne marche pas, alors on va lancer une nouvelle tentative sur une autre adresse. Si cette autre adresse euh, ne réussit pas, euh, échoue rapidement, alors on n'attend pas plus que de raisons, on recommence sur une autre adresse directement. Et dès qu'une de ces adresses réussit, eh bien, on annule les autres, euh, les autres tentatives. Voilà, donc ça c'est euh, Happy Eyeballs. Il euh, n'y a pas d'implémentation en A5IO, Par contre, il y en a une en Twisted, et donc ça donne ça. Donc euh, selon Nathaniel, c'est assez compliqué à lire. Il y a plein de, de coroutines qui sont imbriquées dans des coroutines, donc bon, c'est vraiment difficile. Et euh, donc du coup, les, les gens de, de Twisted ils sont au courant de ça, donc ils se sont dit, on va faire mieux, on va améliorer le truc. Et donc il y a le créateur de Twisted qui, euh, qui a planché sur le truc, et donc qui a fait une nouvelle version, qui est vachement plus simple. Donc il paraît que c'est mieux, mais il n'en est toujours pas très content, il y a encore des petits problèmes, etc. Bon, et pourtant, le gars, c'est quand même le créateur de Twisted. Donc en gros, c'est le gars qui a le plus d'expérience dans l'univers Python en programmation asynchrone. Et on est là alors qu'on est en train de parler d'un concept, d'un algorithme, qu'on arrivait à décrire avec des mots humains euh, très facilement. Donc il y, y a vraiment un problème de vocabulaire dans la façon qu'on a de programmer. Quoi. On n'arrive pas à toucher les bons concepts. Donc du coup, si on regarde ce que ça donne en Trio, donc là on a un petit squelette de notre, notre fonction qu'on appelle Open tcp Socket. Tout en haut, ce qu'on fait, c'est juste la résolution DNS. Donc euh, Trio.Socket, c'est exactement comme le module Socket de Python, sauf que c'est euh, la version asynchrone en Trio. Euh, et ce qu'on va avoir à la fin, c'est un, un, une variable qui va s'appeler Winning Socket. Soit elle contiendra quelque chose, on aura réussi, soit elle contiendra rien, et là, bah, désolé, il n'y a pas de socket euh, possible. Euh, donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire Alors euh, ce qu'on voit, c'est qu'il va y avoir plusieurs choses qui vont se faire en parallèle, plusieurs choses en parallèle, euh, en trio, il n'y a pas 50 façons de le faire, il faut qu'on ouvre une nursery. Donc tac, on, on crée notre nursery, notre nursery elle va appeler euh, une fonction atteinte qui sera la, la première tentative qu'on va faire. Euh, maintenant, bah, qu'est-ce que c'est la première tentative Du coup, euh, ce qu'on peut voir, c'est que euh, la première tentative, ce qu'on fait au tout début, en fait, c'est surtout on attend. Alors, la toute première tentative, on n'attend pas, mais euh, toutes les autres, après, la euh, première chose qu'on fait, c'est on va attendre. Donc, euh, l'idée, c'est de se dire qu'est-ce qu'on va attendre. Il y a deux choses qu'on attend. La première chose, c'est on veut que la tentative précédente, si elle échoue, euh, ben, on arrête d'attendre. Et l'autre chose, c'est si la tentative précédente prend trop de temps. Donc, pour dire la tentative précédente échoue, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer euh, autant d'événements qu'il va y avoir de tentatives. Et quand une tentative échoue, elle met à jour cet événement. Et donc, on va attendre euh, l'événement précédent. Et l'autre chose qu'on va faire, c'est le cancel scope qui va dire, je ne veux pas me retrouver dans ce bloc-là plus de bah, le temps du time-out. Si on est plus long que ça, hop, on va sortir du, du temps. Voilà. Euh, une fois qu'on fait ça, euh, euh, bah, oui, l'autre chose qu'on doit faire, juste avant de commencer réellement, à travailler si on se retrouve ici, c'est lancer euh, la tentative suivante pour qu'elle commence à faire son attente. Donc pour faire ça, toc toc, voilà, on va utiliser la nursery et dire euh, j'appelle la fonction attente sur euh, bah, la prochaine tentative. Maintenant tout ce qui nous reste à faire c'est euh, faire le travail de connexion euh, à la socket réellement. Donc euh, ça c'est exactement le code qu'on ferait avec le module socket classique, sauf que bah, c'est asynchrone. Et là il y a deux possibilités soit euh, ça a échoué, donc on a eu une exception, on cache l'exception et on peut mettre à jour l'événement comme quoi euh, notre tentative n'a pas marché, ou alors on a réussi, c'est la fête, et là, du coup, euh, on va se retrouver avec notre winning socket. Donc on va mettre à jour euh, notre variable winning socket qu'on avait plus haut, et surtout, en fait, on va utiliser le cancel scope qui est directement fourni dans la nursery pour annuler la nursery. Qu'est-ce que ça veut dire ça Concrètement, ça veut dire que toutes les coroutines qui existent encore dans cette nursery, elles vont toutes être annulées. Et si toutes les, les coroutines dans la nursery sont annulées, ça veut dire que euh, cette, euh, ce contexte manager-là, on peut en sortir. Donc on sort du contexte manager et on se retrouve ici, où donc, soit on a notre winning socket qui vient d'ici, soit ça veut dire qu'on a épuisé toutes les tentatives, on n'a pas de winning socket et on raise l'exception. Voilà, donc là, c'est le moment où je peux vous faire une démonstration que ça marche. Ça va être extrêmement impressionnant parce que euh, j'ai déjà préparé le truc et qu'il n'y a pas de suspense, mais on va faire semblant. Ça marche. Heureux. Voilà. Euh, du coup, Trio, il y a plein d'autres bonnes choses euh, qui sont dedans. Donc, il y a bon, tout ce qu'il faut bien euh, pour faire de, de la synchrone, évidemment. Des... Enfin, bon, plein de choses. Il y a plein de choses pour tester. Si vous aimez Hypothesis, euh, ça supporte Hypothesis. Et ça, c'est bien. Il y a un module P test qui marche vachement bien. Euh, le contrôle c qui marche. Ça semble ridicule quand on le dit comme ça. Mais en fait, euh, contrôle c c'est super important. C'est. Euh, comment dirais-je Il y a un article, Nathaniel, il a un blog. Ce blog est extrêmement intéressant, je vous invite tous à aller le voir, à vous jeter dessus. Euh, et notamment, ça parle de tous ces concepts-là. Et concrètement, euh, quand on fait un CTRL-C, il y a plein de choses qui se passent d'habitude. Et là, comme on fait de la synchrone, il y a plein de choses qui se passent à plein d'endroits différents. Donc ça devient extrêmement compliqué. La plupart euh, des frameworks disent juste bah, c'est compliqué, on va passer ça sous le tapis. Sauf que Nathaniel, il est un petit peu monomaniaque quand il fait des choses, il veut les faire parfaitement, et donc, euh, contrôle c marche. Là. Euh, et il y a aussi ma fonctionnalité préférée, c'est qu'on peut rendre A5IO et TRIO compatibles. Et ça, c'est génial, parce que A5IO, c'est déjà compatible avec Twisted et avec Tornado. Donc ce qui veut dire qu'en fait, juste avec cette solution qui consiste à réécrire une, une event loop à 5IO par-dessus Trio, on est capable d'être compatible avec tout l'écosystème asynchrone de Python depuis Trio. Donc par exemple, le code applicatif que nous, on va écrire, on va l'écrire en Trio, et ensuite on va pouvoir s'appuyer sur des bibliothèques, par exemple, on veut se connecter à du PostgreSQL, on va pouvoir utiliser AsyncPG directement depuis Trio. Et ça a marché. Voilà, donc il y a plein de gens qui sont très contents, qui... Euh qui disent des choses bien dessus, donc peut-être qu'il faudrait euh, les croire. Et, euh, et voilà. Et euh, à propos de ça, euh, j'ai mis euh, le lien de la conférence de Nathaniel euh, à la Picon, qui contient absolument une somme d'informations génialissime, euh, notamment euh, les conférences à aller voir si vous voulez savoir plus, les articles de son blog à lire si vous voulez en savoir plus, etc. Donc je vous invite à regarder ça si ça vous a plu. Voilà. questions. Euh, faut, faut bien oui. la question c'est euh, si on a des nurseries qui sont les unes dans les autres comment se passe le nettoyage des coroutines ouais. quelque chose on comme ça co euh, l annulation. L annulation du coup au final euh, les nurseries il euh, faut juste imaginer que c'est des objets qui permettent de, de tenir en laisse les différentes coroutines donc à, à la fin euh, le concept d'annulation ça veut juste dire que on a une coroutine qui appelle donc qui fait un await quand elle fait un await, elle se met en pause, et euh, l'await, ensuite on va avoir un résultat qui va sortir, ou alors on peut avoir une exception. Et en fait, Trio va injecter une exception cancel dans cette, euh, bah, à la sortie de cette, de cette await, et donc notre fonction, notre coroutine, on va juste la voir euh, raise un, un cancel error. Je ne sais plus dans où ça doit être cancel exception. Enfin bon, une exception comme ça. Et du coup, nous, dans notre code, très facilement, on peut du coup catcher cette exception si on veut faire un travail final, ou alors on peut on, dans notre bloc, on a un finally et on finit le travail, ce genre de choses. Et on peut même utiliser des shields pour empêcher des cancels un petit peu haut, un petit peu bas quand on fait des trucs un peu plus tricky. Mais ça, c'est niveau deuxième Dan. Quelqu'un d'autre Oui Alors, Trio a l'air vachement bien, pourquoi est-ce que c'est pas encore plus utilisé Donc du coup, euh, le truc c'est que Trio c'est très récent, donc ça date d'il y a 2-3 euh, ans à peu près. Euh, alors, ça a beau être très récent, comme je disais, euh, c'est à peu près le, la base de code euh, la, la plus qualitative que j'ai eu le droit de lire. Dans le sens où à chaque fois qu'on lit un paragraphe, on, enfin, on lit du code, on a un paragraphe énorme qui parle de pourquoi est-ce que c'est fait de cette manière-là, avec toute la bibliographie sur absolument tout. Donc euh, si vous voulez apprendre des choses en asynchrone, allez juste lire le code, c'est génial. Ensuite, euh, voilà, c'est toujours assez jeune. Euh, les concepts ont fait leur petit bonhomme de chemin, notamment justement dans Asyncaillot. C'est-à-dire qu'il y, y a plein de concepts de trio qui euh, sont en train d'être reversés dans Asyncaillot. Il y a Yuri qui a fait pas mal de, de conférences à ce sujet-là. Donc euh, avec un peu de chance, on n'aura même pas besoin de passer à trio. On n'aura que les, les bénéfices de Trio. Alors ça, c'est la théorie. La pratique, c'est qu'il y a un énorme avantage à Trio par rapport à 5 C'est quand même que Trio est extrêmement simple, alors que la 5 Ayo doit quand même se traîner bah, toute la dette technique qu'il a engendrée pendant ces années. Voilà, voilà. Bon, bah, merci beaucoup.